Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve pour l'épisode donc 9 donc de Edge of Gabriel. Où euh, l'épisode sera bien sûr... Euh, bien, parce que c'est... J'ai... Euh, ça sera une aventure sub-aquatique. Alors voyant que je n'ai plus de PNJ avec moi. Oh là, il vaudrait mieux que j'aille dormir. Voilà, c'est... Je pars, mais il fait nuit. Donc... Euh, ça va être chaud, chaud les marrons. Je pars à l'aventure alors qu'il fait nuit, donc euh... allez hop. On va... Alors, on va en profiter pour dormir, voilà. Et pour montrer aussi... Euh... Alors, on, on va montrer aussi les succès, parce que j'ai découvert ça euh, grâce à Hendrix, hein, Voilà les succès que j'ai euh, réussi à faire donc euh, là il faut que bon il faut que je fasse je requiert massacre voilà donc, pour le moment voilà j'en suis et là il faut faire fin donc euh patron à l'aventure requiert fin donc une une bibliothèque il me faut donc euh... ah, il fait toujours autant de nuit oh là là et oui c'est parce que j'ai quitté le voilà. Donc j'ai quitté le lit trop tôt apparemment. Donc on va dormir tranquillement. Voilà. Et donc il fait jour. Donc ça va être une aventure... Euh, aventure... Euh, donc sub-aquatique. Donc... Euh, pourquoi sub-aquatique Alors voyons voir. Est-ce que j'ai bien tout pris ce que je voulais Oui. Donc l'aventure subaquatique ça consiste en quoi eh ben, Je me suis crafté un petit bateau et je vais aller partir cette fois explorer un peu la carte en bateau pour voir si j'arrive à trouver un petit truc qui pourrait m'intéresser. Donc allez hop on y va. Donc, l'aventure subaquatique. C'est. Peut-être. Voilà. Peut-être notre village, on sait jamais. Ah mince. Mon bateau s'est cassé. Bon, ben, l'aventure subaquatique va. Ça va. Donc, euh, Je pense que. Vu que je suis parti dans la mauvaise direction, apparemment, il faut que j'aille refaire un bateau, parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur à mon avis. Donc, Donc il faut que je recommence mon bateau. Alors pour faire un bateau, pour ceux qui l'ignorent, voilà, il vous faut du bois, en fait des planches de bois et une table de craft. Voilà, donc euh, tout comme euh, tout comme ça, voilà, tac, on va faire ça. Voilà, j'espère que cette fois ça sera la bonne. Que je parte pas dans la mauvaise direction. Parce que, apparemment, par où je suis parti, il y avait pas assez de profondeur, donc mon bateau il s'est, euh, cassé. Donc, euh, on va repartir, euh, bah, bah, bah, bah, bah, Donc, allons-y. Donc, euh, on voit un peu là où j'ai été informé. Donc, là, hop, est-ce que ça a passé Alors qu'est-ce qui s'est passé Oh il y a l'air d'avoir une habitation là-bas. Alors est-ce que j'ai. Oui j'ai de quoi refaire donc un bateau ici. Donc on va poser la table de craft. Voilà. Ça lag un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc, on va repartir. Donc, dans cette direction, voilà, on va découvrir un peu... Euh... Tiens, il y a un poulpe là. Qu'est-ce que nous avons ah voilà donc la la map a pas le temps de charger c'est génial mais on voit très bien qu'il y a des de la de lave donc apparemment la map elle, elle est pas très grande hein. donc euh voilà, déni du phare. En gros, c'est... Ouais, la map, elle est... Oh. Voilà, là, ça bug un peu. Euh, si je vais là-bas... Donc, euh, voilà, la map, elle a pas le temps de charger que... Aïe aïe aïe aïe aïe. Non je t'ai pas dit d'aller là bas. Bateau. Donc voilà on voit un peu euh, ce qu'il y a de ce côté. Et ce qu'il y a de ce côté qu'est-ce qu'il y a Il y a de la terre bon ben. Voilà, on a fait. Euh... Voilà, on récupère des nénuphars. Alors les nénuphars, je sais pas à quoi ça sert du tout. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on... Là on a de la fleur... Là il y a quoi là Là il y a un trou co... causé par les creeper Ouais... Alors on sait qu'il y a de, des arbres ouais bon ben tiens là il y a du sable par là bas il y a une grotte et c'est pas la grotte en elle même que je cherchais tiens là il y a des poulets c'est intéressant, mais c'est pas les. c'est pas ça que je recherche. Donc, hop. Là, c'est des grottes, donc après, là, il y a la mer toujours. Toujours la mer. Là, on a du granit, on a de la flotte, du sable, ouais, pas grand-chose. Hein. On a de la pierre. What? Là, il y a de la lave. Donc c'est donc après il y a du charbon On va essayer de monter euh... Là pareil il y a de l'andésite Mais bon j'en ai assez de l'andésite polie Pour pouvoir me faire Une maison en hauteur Qu'est-ce qu'on a là Ouh Pas un donjon. Là on a des moutons. Ouais, ça c'est pas mal. Là il y a des euh, citrouilles. Bon ça lag un peu, hein. Mais les citrouilles sont. Comme les citrouilles sont rares à peu près, je, je préfère euh... voilà les récolter. Et quitte à les replanter après. Hop là, j'ai eu peur d'un mouton noir. Oh là là. Mais c'est pas vrai, hein. j'ai eu peur d'un mouton noir. Euh... On va peut-être se mettre à manger un coup parce que. Ah oui, j'ai oublié. Allez, on part dans la direction, dans cette direction-là. Qu'est-ce que nous avons Des moutons, nous avons de, des arbres, oui. Oups, là, j'ai vu une faille, donc euh, je vais pas dans la faille. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici Donc des moutons, des arbres, on va changer un peu de direction, voilà. Donc euh, là là où il y a quoi Il y a biome neige, biome, euh, biome jungle, donc des moutons, des cavernes, toujours. Allez hop. Mais il n'y a toujours pas ce que je cherche. Donc... Euh, ça c'est malheureux parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Des cochons j'en ai, des moutons j'en ai. Voilà. Là, il y a de la lave. Bon, il y a des fleurs. Voilà, j'espère pouvoir quand même retrouver assez rapidement un village de PNJ pour que je puisse m'établir un petit peu. Parce que là, il y a du lapin. Là, il y a des lapins. C'est pas vraiment ce que je cherche. Hein. Dans ce grosse ce... <tousse> grosse vidéo d'exploration, là, je peux vous dire que on est dans un biome de forêt, hein, un biome de plaine, biome de forêt. Et euh... là, il y a du sable, il y a des troncs, il y a de la flotte, oui. Mais c'est parce que qu'est-ce que, attendez, qu'est-ce que j'ai vu là Ah oui, mais là c'est des biomes. Ça c'est un biome jungle. Ouais, ouais. Et donc si je vais par là. Donc du coup, notre aventure subaquatique, elle sert un peu à rien parce que. Moi qui pensais que la map elle, elle serait assez grande, ben elle n'est pas assez grande apparemment. Donc voilà. Là il y a de la canne à sucre. Donc on part un peu loin. Hein. C'est vrai que on part un peu loin de la base. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est par restant dans ma base que je vais pouvoir euh, accomplir des objectifs. Euh, voilà, donc on prend le risque d'aller euh, dans la forêt, voilà, on va traverser la forêt, donc il y a différents bois, de la junk wood, de la oak wood. euh mais il n'y a pas ce que je cherche. Donc pour l'instant, pas de creeper, donc euh, ça c'est ah, pas mal, pas de... Parce que c'est normal, il fait un peu jour. Mais le jour va pas tarder à se coucher. Voilà. Donc... Heureusement que j'ai pris sur moi un lit. Hein, pour pouvoir me réinstaller. Euh... ça je sais pas ce que c'est. ok après, euh... on va essayer de remonter. Voilà. Alors j'ai pas encore trouvé le bouton pour euh, pour la map, hein. pour pouvoir afficher la map. J'ai pas encore trouvé le bouton. Ouais. Il y a des y a des poulpes Ici il y a des poulpes Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ah. C'est des cochons. Là, c'est des cochons. Là il y a une ribambelle de cochon. Donc foufou, génial, ribambelle de cochon. Mais c'est pas les cochons que je cherche. Et oui, parce que je tiens à quand même à me euh, à trouver des vaches pour pouvoir me faire une bibliothèque et euh, des livres d'enchantement, voilà. Donc euh. Donc pour le moment on voit pas des. On voit clairement pas trop les choses. Voilà, j'ai failli tomber dans la lave. Youpi Oh il y a encore des citrouilles. Ah il y a encore des citrouilles, donc ça c'est génial. Mais le soleil va pas tarder à aller se coucher. Donc euh, et ça serait bien que nous on fasse de même. Parce que voilà quoi, c'est euh... comme. Ouais, sauf que j'ai pas choisi le bon endroit pour aller me coucher, parce qu'apparemment. Euh... Non apparemment il y avait une grotte ici, donc euh... ici je me faisais mon petit trou euh... <s 'cười> Mais le problème c'est ça. Donc est-ce que là ça va suffire Donc on va se mettre une torche, voilà. On va obligatoirement fermer le trou, trou qu'on avait là, voilà. On a fait ici, voilà. On va fermer le trou, voilà. Est-ce que je vais pouvoir on va creuser un coup, voilà, voilà, et après on va prendre le lit qu'on a sur nous. Donc, bien sûr, l'andésite, on va l'acheter pour pouvoir avoir nos torches, et après on va, voilà. Là, par exemple, voilà, on va jeter l'andésite. Ici, voilà. On va récupérer le lit. Alors, est-ce qu'il fait jour Ouais. Il fait jour, mes aïeux. Voilà, comment, euh, comment résister facilement à une nuit de à une nuit, tout court. Alors. J'entends bouger, donc je fais attention. Je prends mon épée. Là, il y a du lapin, mais bon, c'est pas intéressant. À travers les plaines, je balade. Donc là, il y a rien. J'essaie de retrouver la maison, mais c'est pas facile, hein que, il me semble qu'on y est presque, hein. parce qu'on devrait apercevoir au loin, au moins, j'ai fait exprès, on devrait apercevoir au moins au loin ma, ma tour euh, qui sert à rien, mais bon, qui peut être intéressant aussi. Aïe, Messe j'ai sauté alors que c'était pas ça que je voulais faire donc hop hop donc là on voit qu'il y a ici on voit qu'il y a des cochons Il y a une énorme forêt, je sais pas comment je vais faire. Bon, pour l'instant, traverse sans problème. Là, ça me passe juste euh, au niveau de la tête. Donc là, il y a une montagne, donc est-ce que je vais pouvoir voir quelque chose de là-haut Donc à part un mouton, euh, un petit mouton, hein, un petit euh, lapin. Ah, ce que je cherche là, c'est à, à faire du repérage. Pour voir si je peux pas... Euh, si je vois... Pas mon chez moi au loin. Non. Ou alors il va falloir que je me refasse une maison. Voilà, là, ça va être chaud de se refaire une maison comme ça. Euh, à part des forêts on voit rien euh... je vais quand même aller dans cette direction parce que je, je, je crois me souvenir que à côté de chez moi il y avait ce genre d'arbre Voilà, donc, bien sûr, surtout pas aller au fond de l'eau. Il y avait ce biome-là, donc, ce biome-là, il était, euh... voilà... je rêve où il va encore faire nuit dans pas longtemps donc il vaudrait mieux que j'arrive à me faire une petite cachette Ou alors c'est l'effet des de ces arbres là qui me disent qu'il va faire nuit. En fait non pas du tout, il va pas faire nuit. Oups, attendez, est-ce que je vois ce que je vois Ouais j'entends des bruits un peu bizarres. Mais... Hop là. Alors est-ce que je rêve Ou je vois... Un truc qui peut m'intéresser J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Ouais, j'ai rêvé. Hop. Je suis tombé dans une faille dans un dans une caverne. Voilà. Mais il euh, euh, y a de la canne, de la canne à sucre, oui mais c'est pas la canne à sucre que je cherche moi. Ah donc là je peux pas monter, mais par contre je peux longer. Est-ce que je peux longer et trouver ce que je cherche Le problème c'est... Ça, je vois une plaine, voilà, une belle petite plaine. Ah Ah enfin les amis, on arrive. On arrive chez soi. Après une nuit et une journée de marche, on retourne chez soi. Ah. Ouf. Voilà, donc le... Ah oui, j'ai pouvoir... Euh... J'ai pouvoir m'éviter un peu parce que c'est euh, donc j'ai du granit poli voilà on a fait euh, on a fait quand même quelques découvertes euh, hormis les euh... ah donc ça c'est là c'est épée en diamant et là c'est tranchant hein. donc ah ouais on va se faire on va se faire, on va se faire un peu mieux regardez regardez donc, on va prendre du lapis lazuli, voilà. On va mettre, donc, l'épée tranchant 1, tr l'épée non enchantée ici, voilà. Tranchant 1, tranchant 1, recule. On va faire tranchant 1, voilà. On va se mettre un, on va se mettre une petite épée tranchant 2. Est-ce que j'ai assez pour faire? Est-ce que j'ai assez de niveau pour faire une épée tranchant 2? Ouais. Voilà. Euh... Ben on va se faire aussi des... Avec ça, là, on va se faire... Euh... On va se faire... Ça, voilà, on va s'en faire 7. Voilà, et après, on va faire ça. Euh... Parce qu'il il me semble que... Ah oui, je vais pouvoir faire aussi l'objectif du golem de fer. Ça sera le... Je pense que je vais aller euh... là, voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose... Est-ce qu'on a encore un outil, là, qui peut être intéressant pour moi Oui, j'ai une houe de fer. Donc ça, ça tombe bien. C'est ce que je cherchais. Donc. Voilà. Mais pourquoi, en fait, je cherchais euh, des graines à cactus Parce que je vais pouvoir... Je vais pouvoir me faire un golem de fer. Ça sera peut-être le, le prochain épisode, justement. La création du golem de fer. Alors, pourquoi la création du golem de fer C'est tout bête. Voilà. Hop. Donc, après, il me faut de la poudre d'os. Il me semble que j'ai des os, justement. Dans le coffre. Dans le coffre. Oui, donc j'ai de, des os, voilà, donc on va faire ça, on va faire ça, voilà, on va faire, hop, de la bonne mille, comme on dit dans le dans le jargon Minecraft, j'ai de la bonne mille, voilà, j'ai un stack de bonne mille, donc ça va être pas mal, je trouve. Euh, on va manger un petit peu parce que ça... Voilà. Et on va donc euh, voilà utiliser la bonne mille pour pouvoir faire pousser des des euh... voilà on va des des, des plans de pastèques donc on verra après ce que c'est euh... donc je' vais pouvoir aller reposer la bonne mille dans dans un des coffres, voilà, donc, tac, tac, voilà, je suis content, alors, qu'est-ce qu'il me reste là, il me reste, donc, la piste, la jolie, mais bon, ça, c'est pas un problème, des minerais d'or, du des minerais de quartz, des barrières, euh, ouais, il me reste un arc, est-ce que je vais pouvoir euh, réparer cet arc ou pas, parce que mon arc, il commence à être un peu à être fatigué, voilà, donc puissance 1, il est puissance 1, hop, voilà, est-ce que je peux éventuellement, alors la question que je me pose, mais je crois que si euh, si vous regardez cette vidéo là, ça va, ça va, vous allez euh, rager, il me semble que, est-ce que éventuellement je peux enchanter des flèches, c'est une question que je me pose, non, on peut pas enchanter des flèches. Euh... Donc ça fait un arc puissance 1 voilà. Est-ce qu'il me reste de quoi est-ce qu'il me reste de quoi faire un autre arc Non, parce que euh... alors par contre euh... non. Eh ben, les amis, je pense que on va les décorer un peu. Euh notre chère petite euh, bah notre, notre cher petit village abandonné parce que c'est voilà c'est il n'y a plus aucun PNJ parce qu'ils sont tous passés dans le portail du Nether voilà je vous le dis de suite comme ça vous allez être au courant ils sont tous passés dans le portail du Nether et ils ne sont euh, jamais revenus donc du coup je crois qu'ils ont été touchés par des de, par des pigmen et euh, ils ont été maudits. Donc euh, c'est pour ça que j'ai sur.. Euh, J'étais obligé d'en tuer un. Alors.. Donc on va se faire plaisir, on va allumer quelques torches par-ci par-là. Bah quel. Ah eh ben non, voyez on va faire le. Je pense qu'on va faire le euh, le golem de fer, ça sera mon. mon animal de compagnie, donc on va le faire. Regardez. Euh, alors, si je me trompe pas, donc il me faut juste une, il me faut ça, quoi, voilà. Ensuite, euh... c'est ce qu'on va faire. Hein. Il va être, il va être là pour pouvoir nous aider. On va faire ça. Donc, vu que j'ai des blocs de fer, ça, c'est génial. Alors, on va le faire sur un endroit un peu euh, ombragé, exprès. Ouh. Non, on va pas le faire là. Allez, on va se le faire avant de partir. Hein. Ça sera un peu un cadeau de Noël. Voilà, c'est euh, un golem de fer. Donc, si je me rappelle bien le craft, c'est ça. Donc, si je me rappelle bien le craft, hein. voilà, si je me rappelle bien le craft du golem de fer... Euh, alors, poisson, je tape du poison, Donc Non, c'est pas ça. Donc, il me faut faire 1. Donc, 2, voilà. Pour le niveau, 1. 2. Je crois qu'il me faut en faire 1, mais en fait, Je comme. ça, et donc, on va faire tac, voilà, et après, on va faire donc ça voilà vous voyez voilà on a notre petit golem de fer qui est là voilà Et il attaque quoi notre, notre petit golem de fer je pourrais limite m'en f... combien j'ai dépensé de... ouais je pourrais m'en faire un deuxième Ouais c'est pas... J'en ai dépensé 4 Donc je préfère... Donc 1 2 Alors Voilà, Voilà Donc ouais, je... ça commence à... Voilà j'ai 2 golems de fer les amis donc deux fois plus de cadeaux aujourd'hui, c'est génial. Donc euh, ils seront là pour, euh, pour protéger euh, le village. Euh. Je pourrais m'en faire encore hein, des golems de fer, ça je n'oublie pas. Je pourrais m'en faire encore. Donc ici. Donc ici y a rien. Donc ici il a rien non plus. On va se faire pèse. Est-ce qu'il y a assez de lumière ici Voilà. Donc, ah oui. J'ai un gros gros défaut les amis. Et ça c'est.. Euh, je pense que And Andrix vous le dira, hein, c'est que j'ai l'habitude de trop torcher. J'ai une sale habitude, c'est que je torche trop en fait. Et c'est. Et j'en fais Je lui en fais voir de toutes les couleurs comme ça. Je torche hyper trop. Euh... Voilà, j'adore quand il euh, y a de la lumière, en fait. Voilà. Donc, j'aimerais bien pouvoir descendre, voilà, pour pouvoir euh, mettre autre chose. Là, il n'y a pas de PNJ, mais qu'est-ce que c'est, ça C'est des... Ah là ah, c'est des demi-dalles C'est des demi-dalles Ah ça c'est génial Je vais pouvoir euh... Limite Voilà donc on voit bien que les golems ont une mission Me protéger Donc on va euh... Il faut le tour du... Il faut quand même le tour du du propriétaire, hein, voilà, comme on dit. Alors, là, euh... aïe, je suis tombé. Voilà, je, je vais encore retomber. Voilà, donc, euh... on va essayer, en fait, de monter sur... Euh... Ici pour pouvoir y déposer des torches à hauteur. Euh, des. Est-ce que je. Non, je peux pas déposer. Ici. Mais par contre, ici, oui, je vais déposer. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de cochons. Donc il faudrait que je les fasse se reproduire un petit peu. Voilà. Et voilà, les cochons, <rire> je vous ai... Euh... Ouh Ned comme on dit Hop <rire> Vous aviez vraiment cru que j'allais retourner dans les heures Non J'ai fait une économie de torches et j'ai mis mettre ici un beau petit euh, mur. Il en faut combien Il en faut 6. Attention, bonzai. Hop, je suis pas parti dans les heures. <rire> Donc bien sûr, pour bien délimiter les choses, on va faire. Voilà. Alors ça serait bien que. Voilà. On fasse ça. Ah quand ça veut pas, ça veut pas. Ah si. Voilà. On est euh... On est tranquille, voilà. Bon sur ce des amis, donc je vous laisse, je vous dis à plus. Donc, surtout, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. <rire> Pardon, excusez-moi. Voilà. Et je vais rentrer chez moi, voilà. Tranquillement, comme il se doit. Je veux pas que les golems rentrent. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais on voit mon très beau t-shirt euh, que j'ai acheté sur eBay euh, donc, genre yu gi -Oh! Et On se dit à très prochainement pour des prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde